Salut Nadège, merci d'être là aujourd'hui dans cet entretien que je vais donner avec toi. J'aimerais que si je t'interviewe aujourd'hui, c'est parce qu'on se connaît depuis quelques temps. J'ai pu te coacher, t'accompagner, donc ça c'est chouette. Et je voulais aujourd'hui que tu puisses faire passer un message à des entrepreneurs, avec un E à la fin, ou entrepreneur masculin, parce que tu as un parcours qui est, qui est plutôt sympa. Et aujourd'hui, il y a quelque chose que je retiens de manière générale, c'est que tu lié ton temps perso ton entreprise et tu arrives à gérer ces deux, deux choses-là, chose qu'un entrepreneur a un peu de mal. Donc, euh, je te remercie d'être là aujourd'hui. Je vais te passer à la balle pour que tu puisses te présenter et j'aurai quelques questions à te poser. Pour ceux qui écouteront, ou verront la vidéo. Super, mais écoute, merci à toi de, de me recevoir et de m'accorder du temps aussi. Euh, me présenter, alors donc, j'ai une entreprise de coaching, donc perte de poids, perte de poids et dépendance affective. Euh, j'ai une petite équipe maintenant, donc avec des coachs et des, et des closeuses. Et je fais ça depuis 2020. Euh, alors, 2020, j'ai commencé il y a presque trois ans, parce que c'était en avril. Et, euh, et par contre, je suis à temps plein depuis un an et demi euh, sur cette activité, puisque j'avais une activité de salarié en parallèle au début. Alors, voilà. justement, je me permets de rebondir, parce que c'est exactement la question euh, que je vais après te poser. Du fait que toi, tu as commencé en étant salarié, tu as eu une transition, un flash, une lumière, une envie d'entreprendre. Euh, ma question, en fait, euh, qui va reprendre ce que tu viens de dire, c'est d'ailleurs la première question que j'ai à te poser c'est quelle a été l'inspiration que tu as eue pour créer ton entreprise Qu'est-ce qui a été le déclic peut-être et, et, euh, et comment as-tu commencé Alors, j'ai eu en effet un, un déclic, un événement majeur, euh, mais ça faisait déjà une petite année que j'étais pas bien dans mon job de salarié, que je commençais à me dire euh, il me faut une porte de sortie, voilà. Par contre, j'ai eu un événement euh, début Covid, en fait, euh, où euh, une de mes proches est décédée dans, dans 15 jours, enfin en espace de 15 jours. Et là, en fait, bah, j'ai eu euh, 10 jours très très noirs. Et puis, au bout de 10 jours, en fait, je me suis vraiment euh, réveillée en me disant euh, il faut que je change de vie. Et j'ai pris la décision euh, en avril 2020. Et c'était vraiment une décision où je reviens me faire en arrière. Et, euh, voilà. et tu savais ce que tu voulais faire à ce moment-là ou c'était juste la décision d'entreprendre alors, je suis allée par étapes. Première chose, c'était je quitte mon job, il faut que je trouve autre chose. Mm -hmm. Ensuite, la décision de salarié ou entrepreneur, c je l'ai pris très vite aussi. Pareil, c'est bon, le salariat, j'ai fait 11 ans, c'est bon, <rire> c'est pas pour moi, hop, entreprendre. Et ensuite, j'ai choisi le sujet. C'est-à-dire que vraiment, je suis allée vraiment par étapes. Le sujet, j'avais quand même plusieurs sujets au début qui me, qui me plaisaient bien. Euh, et puis, finalement, j'ai choisi un sujet qui, euh, là où j'étais le plus euh, légitime et où j'avais où le plus de compétences. Et D'ailleurs, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je me, dis, je me disais bah, peut-être que si ça te à refaire, peut-être que je choisirais un autre sujet. Et en fait, non, je m'aperçois aujourd'hui que j'ai choisi exactement le sujet euh, qu'il qui me fallait pour, pour m'épanouir. Euh, voilà. C'est chouette parce que du coup, tu avais l'envie d'entreprendre. Tu t'es entre guillemets cherché, en tout cas, tu es passé à l'action. C'est-à-dire que tu n'as pas tergiversé 107 ans, tu as stoppé et tu es passé entrepreneur, sachant que souvent quand on est salarié, ben, il faut le dire, on a quand même un certain confort. C'est difficile de franchir le pas et de tout stopper pour passer dans un monde qu'on ne connaît pas forcément. Donc déjà, bravo à toi. Mais du coup, tu as fait par étapes pour arriver aujourd'hui dans un domaine que tu es là, que tu n'avais peut-être pas forcément imaginé au moment où tu as quitté ton job. Alors, la décision d'aller sur cette niche s'est faite quand même assez rapidement. OK. Ouais, J'avoue que, mais parce que, euh, parce que justement, comme tu dis, je voulais passer à l'action très vite. Et, euh, et je me disais, non, mais en fait, si je commence à faire un petit peu ça, un petit peu ça, un petit peu ça, je ne vais jamais euh, foncer. et voilà. Donc, euh, franchement, j'ai dû prendre une semaine, tu vois, la décision. Il y a trois <rire> sujets qui m'intéressaient <rire> <y avait> <rire> vraiment. Et, euh, et je te dis, la, la décision, elle s'est faite sur euh, où c'est que je vais le moins galérer. Sincèrement, j'ai choisi comme ça. Au début, c'était comme ça. C'est quel sujet où je, où je vais le moins galérer, euh, donc où j'ai le plus de connaissances. Euh, voilà. Okay. Et, euh, et d'ailleurs, voilà, pendant je dit, une petite année, je me, je me disais, mais peut-être que je me suis trompée de sujet. Euh, mais en fait, non. non, non okay. J'ai choisi exactement euh, le sujet qui me plaît aujourd'hui. C'est marrant parce qu'on va y venir après, mais cette conviction, j'adore. Parce qu'en fait, on va découvrir, mais tu es dans un univers quand même qui est con, plutôt concurrentiel et tu as, as cette conviction de dire « c'est là que je voulais aller parce que ça, je connais le sujet et je sais que je vais pouvoir transmettre ». Là où d'autres se posent des questions ils disent ouais, mais du coup, il y a trop de monde, je ne vais être pas être légitime, etc. » Donc, c'est chouette d'avoir cette conviction et d'y aller. Donc, je trouve ça fort. Et, euh, et aujourd'hui, ça se passe plutôt bien et as, en plus, tu as créé ta marque. Euh, donc, c'est aussi ton élément de différenciation et on va y voir juste après. Mais, mais là, ça semble dépeint comme un portrait euh, entre guillemets « ou autour, tout rose », mais en tant qu'entrepreneur, quels ont été les défis ou quel était peut-être le défi le plus important que tu as rencontré et comment tu as réussi à le surmonter Alors, j'ai eu plusieurs défis, mais juste pour reprendre ce que tu disais au début sur le « tout beau, tout rose euh, », donc, pour donner un peu d'un de, de, élément calendaire. Donc, j'ai commencé en avril 2020 oui. et j'ai arrêté le salariat en octobre 2021. Donc, c'est quand même passé 18 mois. Okay. Euh, et euh, pendant 18 mois j'ai vraiment bossé deux fois plus que <rire> voilà c'est à dire que pendant 18 mois je j'avais pas vie privé je me suis concentrée sur ça sur euh, formation programme de coaching etc euh, mais par contre quand j'ai quitté le salariat de suite euh, j'avais des revenus en fait tout était prêt ouais. j'ai pas euh, j'ai <rire> pas arrêté le salariat et hop je commence à me lancer non non vraiment quand j'ai arrêté ma vie était déjà construite en fait ma vie professionnelle donc euh, voilà. Ce que, ce que j'aime dire, c'est que tu as sauté avec un filet de sécurité. Avec un... Parce que souvent, les gens se lancent, enfin, souvent ça arrive qu'ils peuvent se lancer en entrepreneuriat, mais il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien, et forcément, on a peur. Toi, tu as, as su jongler entre deux, ça demande deux fois plus d'investissement, de temps, malheureusement, mais on n'a rien sans rien. Mais du coup, tu as quand même sauté dans le grand bain d'entrepreneur en ayant un, un filet de sécurité pour, au moment où tu te lances pleinement, ben, avoir quand même un business qui tourne. Mmh. En fait, c'est ça, euh, on n'a rien sans rien. Il faut, faut se dire qu'on fait un sacrifice d'un an. Et, euh, et voilà. Alors après, moi, je me trouvais dans une situation où presque ça m'arrangeait de faire ce sacrifice, parce que du coup, je ne voulais pas m'occuper de ma vie privée. <rire> Donc c'était très bien. <rire> voilà. Mais, euh, mais voilà, mais oui, le sacrifice, il a duré, allez, on va dire un an. Mmh. Un an et demi, mais c'est surtout où pendant un an, j'ai vraiment. Euh, je voilà, je faisais euh, de 7h à 9h le matin je travaillais je rentrais le soir j'avais des coachings enfin, c'était quand même euh, c'était sport quoi <rire> voilà. c'était sport ouais, le week-end je savais pas ce que c'était j'ai pas eu de congé pendant 18 mois pas de pas de vacances euh, voilà bah, je, je vais pas faire la transition tout de suite. j'ai une question avant mais sur ce que tu dis c'est très important parce que souvent, quand on est entrepreneur on est noyé et on va faire du 7 sur 7 mais je vais venir juste après euh, Là, comme tu dis, effectivement, on sent que euh, tu étais passionné et intéressé par le sujet. Donc forcément, euh, c'est euh, entre guillemets simple pour toi d'accompagner de, de, de, de, de, bah, de, tes clientes. Mais euh, dans l'activité dans laquelle tu es, qui est quand même concurrentielle aujourd'hui et plutôt très concurrentielle, euh, comment tu distingues aujourd'hui par rapport à tes concurrents et, euh, et finalement, euh, en globalité, quelles, quelles sont ta ou tes forces alors, sur, euh, tout à l'heure, tu as parlé de conviction aussi. Euh, ben justement, je, je me distingue de mes concurrents euh, parce que j'ai la conviction que ce que je propose est complètement différent. Et, euh, et pour le moment, je, je n'ai eu aucune personne euh, qui m'a dit « ton truc ne marche pas ». Ouais. Euh, voilà. Donc, euh, je, je travaille avec vraiment tout un tas de profils différents. Il y, y a très peu de personnes que je dis « non, je ne peux pas vous, ac vous accompagner ». en fait. Il mmh. y a certains profils euh, voilà, qui cochent certaines caractéristiques où je, où je dis non, honnêtement, là, ça va être trop compliqué. Je ne préfère pas euh, tenter le truc, mais euh, dans 99% des cas, euh, ça fonctionne. Ce qui me distingue, c'est euh, la plupart des méthodes, c'est quasiment régime, sport, crème amincissante, etc. Donc, c'est des éléments qui sont extérieurs à la personne. Alors que moi, mon approche, c'est euh, donc grâce à la connaissance de soi. Donc, c'est vraiment interne à la personne et c'est mmh. la personne qui construit en fait ce qui, ce qui est bon pour elle. Mmh. Moi, je, en fait, je, je ne dis pas à la personne qu'est-ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, etc. Donc, je ne dis pas, il n'y a, a pas de réalité, il n'y a pas de vérité, mais c'est la personne qui va construire sa vérité, ce qui lui correspond à elle par rapport à, à son historique corporel, à ses ressentis physiques, à son contexte de vie, enfin mmh. tout voilà. Donc, en gros, elle va construire quelque chose qui va venir s'imbriquer dans sa vie. Ouais. Et donc, euh, il n'y a pas de notion de contrainte. Ouais. Donc, euh, voilà. Ce qui me je différencie, c'est aussi le zéro contrainte, zéro frustration. Donc, je, me, ouais. je mets très souvent en story quand je fais des apéros, des trucs et tout. Oui. Je, euh, voilà. On peut, on peut manger, on peut euh, <rire> faire la fête avec les copains, on peut boire de l'alcool, on peut s'empiffrer en famille ouais. et ne pas être gros, en fait. Ouais. C est, c est, mon, mon message, il est là, en fait. C'est… Euh, voilà. Je… Je veux dire, il faut arrêter de faire attention. On n'est ouais. pas, pas sur Terre pour faire attention. On est ouais. sur Terre pour kiffer, pour, euh, pour expérimenter des choses euh, et pas faire attention. Bah justement, je vais faire cette transition, mais j'invite les personnes qui regardent la vidéo à aller voir ton Instagram, je mettrai, où tes réseaux, je mettrai les liens en dessous, parce qu'effectivement, tu montes, En fait, tu, tu vis ce que tu enseignes, donc ça c'est chouette, effectivement, euh, profiter de la vie, euh, profiter sans avoir des restrictions, des contraintes, et en fait, tu as, as cité quelque chose que je mettrai comme euh, qui distingue, mais qui est également ta force, c'est que tu travailles sur l'humain, et ensuite la personne fait euh, sa vie, mais c'est la pierre angulaire pour moi, parce que. Je ne connais pas vraiment les régimes, mais on entend souvent parler de manger euh, drastiquement comme ça, de faire du sport, euh, d'avoir une hygiène de vie. Enfin, on te met quand même des contraintes. Alors, encore une fois, on n'a rien de ça, rien dans la vie. Mais toi qui travailles sur l'humain, c'est, je pense, la clé qui débloque après tout ça. En conscience, les gens vont aller faire la fête, et puis après, ben, peut-être, euh, je sais pas, euh, peut-être quelques jours de détox, ou en tout cas, prendre conscience qu'ils n'ont pas manger non plus, euh, à se gonfler pendant des jours et des jours. Mais c'est pour moi ça, et ça, je trouve que c'est une vraie valeur ajoutée que tu as, dans un domaine, encore une fois, où on voit plein de programmes, euh, cure minceur, euh, détox, hein, tout, tout ce qu'on peut connaître. Donc, je trouve ça chouette, ton positionnement, il est plutôt clair. Et oui. du coup, les résultats sont là. En fait, tes clientes te, te remercient ah, oui, aujourd'hui. Oui. Ouais. Donc, c'est une fait, belle force. Elles, elles apprennent à se connaître, en fait. Ouais. Se connaître euh, psychiquement et physiquement. D'accord. Voilà. Et, euh, et du coup, euh, en fait, euh, si elles se connaissent, elles arrivent à s'aimer. Et en fait, c'est à partir de là que le cheminement se fait... Euh, où les kilos ne restent pas. En il fait. faut savoir que quand on a des kilos, je fais une petite parenthèse, c'est qu'il y a un dysfonctionnement euh, dans notre être au sens large. Ouais. Euh, et donc, euh, bah, si on veut éradiquer les kilos, quand je dis éradiquer, c'est les ba... voilà, ils, ils partent, ils ne reviennent plus. Bah, il faut travailler sur les dysfonctionnements. Ouais. Ouais. Je, je, je crois quand même beaucoup à ça, parce qu'encore une fois, on voit souvent des gens qui ont fait des régimes, ça n'a pas marché, mmh. ou alors ça a marché trois jours, puis après, ils reprennent leurs kilos. Et en fait, le problème de fond, il n'est pas là. Le problème de fond, il est justement sur ce que toi tu traites et je trouve ça chouette. Donc, euh, pour ça aussi, aujourd'hui, je voulais t'interviewer parce que c'est dans un domaine, encore une fois, concurrentiel. Je reviens là-dessus, où tu as trouvé un positionnement qui, est, pour moi, est unique et qui permet encore d'avoir cette unicité par rapport aux autres et euh, d'avoir un angle d'attaque différent qui est quand même important en plus en travaillant sur l'humain. Mmh. Bah, écoute, je te remercie pour ce retour. Et maintenant, on va parler plus business. Et tu l'as dit tout à l'heure par rapport au temps que tu as allié à ton boulot. Un entrepreneur bosse souvent. Euh, Comment dérater 7 sur 7, pensant que bossant 8 jours sur 7, c'est comme ça qu'il doit faire parce que l'argent va rentrer Ce qui est en fait faussement faux, fausse croyance. Comment aujourd'hui tu allies ton temps pour toi et pour ton entreprise Sachant qu'encore une fois, un entrepreneur a cette croyance de bosser à 24, etc. Donc, qu'en est-il pour toi euh, Alors déjà, j'ai mis du temps à recruter les personnes de mon équipe. Mmh. Euh, je pense que c'est important parce que, je, si je les avais recrutés vite fait ou si je n'étais pas sûre à 200% de ces personnes, en fait, euh, je vivrais moins bien mes temps personnels. Là, franchement, je pars une semaine. Je suis partie il y a quelques temps, une semaine en croisière. Ouais. Elle, les filles gèrent, quoi. Ouais. <rire> C'est-à-dire que je bosse cinq minutes par jour. <rire> Je, vraiment je regarde mon notion enfin, mon outil de pilotage vraiment si je, je vois des questions, si je vois des, des allers-retours entre elles ou bon il euh, y a un truc qui n'est pas passé, ben, j'interviens mais sinon elle gère. Euh, là cet été je prévois deux semaines et on, on va le préparer et en fait je sais que ça va aller. Euh, voilà Donc s'entourer des personnes et prendre le temps de choisir ces personnes. Euh, pas sur les compétences, euh, parce que moi j'ai voilà, un style de recrutement un peu différent, parce que la moitié, euh, non, plus de la moitié sont des débutantes. Et quand je dis débutantes, c'est que je suis leur première cliente. D'accord. Voilà. Donc c'est des coachs, euh, certaines ont débuté, les oui. closeuses, elles ont débuté, etc. La, mon assistante, elle, je suis sa première cliente, etc. Donc c'est vraiment sur euh, le recrutement, sur euh, les valeurs, en fait. D'accord. On partage les mêmes valeurs. Et euh, je dis toujours, ce n'est vous... pas une collaboration sur un poste précis. Pour moi, là, vous êtes à ce poste-là, mais euh, l'objectif, c'est qu'on euh, construise quelque chose ensemble et peut-être, ben, dans un an, vous aurez peut-être une autre activité. Euh, voilà, c'est vraiment une, une, une relation professionnelle long terme. en fait. Mais prendre le temps de choisir les personnes, c'est hyper important. Euh, si on veut avoir un temps perso de qualité sans avoir... Euh, sans hmm. se dire oh, « est-ce que tout va bien ?» voilà quoi. Ouais, tu enlèves un peu le stress et les pensées euh, pour le business et d'être pleinement toi et en pleine conscience sur ce que tu es en train de faire et de profiter. Exactement. Ouais. D'accord. Et Juste, je fais un petit parallèle. Quand tu n'avais personne ou pas d'équipe encore, tu arrivais encore à prendre quand même du temps pour toi ou tu étais quand même dans la machine H24, 7 sur 7, etc. Non, franchement, j'étais quand même plus dans la machine. J'arrivais à prendre du temps, mais je le prenais trop tard. Oui, je... ouais parce que parce qu'il y a ça aussi il y a euh... est-ce que on planifie de prendre du temps donc moi j'ai vraiment des plages dans mon agenda où euh... voilà, je vais pas dire ce qu'il y a mais en gros c'est pour moi ouais. et bah, quand voilà alors exemple aujourd'hui ce soir j'ai théâtre à 18h30 à 18h il peut se passer n'importe quoi je m'en vais j'étais à l'ordinateur jusqu'à demain matin il y a pas tu vois okay. donc il dif... y a une différence entre planifier euh, son temps perso dans l'agenda et mmh. attendre d'en avoir besoin pour mmh. prendre du temps perso parce qu'en fait quand on attend c'est trop tard c'est un peu comme euh, quand on a soif hein quand on a soif on est déjà déshydraté hein <rire> est voilà. mais euh, voilà donc c'est euh, une différence et j'avoue quand j'avais pas d'équipe je ben en fait j'étais dans l'autre cas okay. j'attendais atte... vraiment d'être euh, d'être hyper fatigué euh... Pour ouais. dire, voilà, bon, la stop. Et j'envoyais carrément un mail à mes clientes en me disant, je suis désolée, je suis fatiguée, rideau pendant une semaine. Mais voilà. Et en fait, ça passait bien, mais ce n'est voilà, pas très pro. Et puis surtout, moi, je me mettais un peu en danger, mmh. toujours aller aux extrêmes. Euh, voilà C'est à la fois ton retour d'expérience, mais c'est aussi un conseil que tu donnes. Parce que c'est vrai, de, de planifier en son agenda, ça permet de poser, de se dire, voilà, ça, c'est un temps pour moi. Plutôt que d'arriver en bout de course et dire, bon, bah, là, maintenant, j'ai besoin d'eux, mais c'est mmh. peut-être parfois trop tard. Ouais. Et puis, alors, pour les, pers pour les personnalités un peu euh, hyperactives, comme moi, euh, il ne s'agit pas juste de mettre euh, deux heures dans l'agenda vide. Il faut prévoir quelque chose. Ouais. Parce que si elles sont vides, on va mmh. arriver à, à la limite et on va se dire, non, non, j'ai des trucs à faire, je continue. Alors ouais. que s'il y a une activité qui vraiment nous fait kiffer, où il y a des personnes qui nous attendent, avec qui vraiment, on, tu vois, on, on partage des choses, quoi, pas juste des personnes euh, <rire> ouais. pour, pour passer le temps. Euh, ben, en fait, euh, on sait que le moment qu'on va passer va nous être profitable. Donc euh, voilà. Je comprends tout à fait, et tu as totalement raison, quand on est entrepreneur, si on a du temps de libre, on s'accorde du temps de libre, mais qui n'est pas occupé, on va assez vite revenir à ouvrir. Parce qu'en plus, c'est facile aujourd'hui. Tu prends ton smartphone, tu prends ton PC, tu ouvres, tu as deux, trois trucs, notion, comme tu as dit, ou tes stats, et du coup, tu repars dans le cercle infernal de dire que le temps que tu avais prévu, bah, finalement, il se transforme à piloter ta boîte, et euh, c'est pas du temps pour toi. Exactement. Euh, bah écoute, je te remercie pour ce retour. J'avais une autre question sur la vision, mais j'aurais plus euh, ce qui fait sens de te poser là maintenant, c'est aussi de donner des conseils. Parce que quel conseil tu à donner à un entrepreneur Parce qu'on on a, on a brossé un peu le début où tu as démarré en tant que tu étais salarié, tu as fait ce switch d'être entrepreneur. Aujourd'hui, c'est une niche concurrentielle, mais tu apportes une sacrée différenciation. Et à la fois, tu allies ton temps, enfin, tu prends du temps pour toi, ce qui est, qui est important, avec une équipe. Et on se rend compte que qu'avoir une équipe, avoir une entreprise, ça n'empêche pas de prendre du temps pour soi et de profiter aussi. Et dans la globalité, que ce soit de la gestion, que ce soit la création d'une boîte, ou que ce soit dans le, le temps de tous les jours, quel conseil, si tu avais un conseil ou peut-être plusieurs conseils à donner à, aux entrepreneurs qu que, Quel serait-il euh, Alors, un conseil un peu général, c'est euh, ne, ne pas oublier pourquoi on fait les choses, pas au sens euh, mission de vie, euh, le pourquoi et tout, pas ça, c'est plus. Qu'est-ce qu'on veut ressentir en fait comme émotion quand on, quand on bosse comme ça toute la journée, quand on est à fond, au final, qu'est-ce qu'on veut euh, et, euh, et toujours se rappeler que ce qu'on veut, ce n'est pas un chiffre d'affaires, euh, le chiffre d'affaires va participer à ce qu'on veut. Le nombre de clients va participer à ce qu'on veut, mais ne pas oublier ce qu'on veut. donc Par exemple, euh, bah, euh, ça, en fait, ça peut être tout con, ça peut être juste être heureux. Mmh. Mais, euh, et se dire, mais est-ce que mon business, si je, le, si je travaille à 24 4 est-ce que ça suffit à me rendre heureux ouais. toujours, toujours se rappeler, mettre de la conscience sur ça. Je fais un petit parallèle avec mon, avec mon activité. C'est que moi, je, je dis aux filles, c'est quasiment que des femmes que j'accompagne. Je dis, n'oubliez pas que si vous voulez mincir, c'est pour être heureuse. Ce n'est pas juste pour mincir. Mmh. Mincir, c'est un moyen. En fait. ouais. Donc il, il faut juste se rappeler qu'en fait, notre business, c'est juste un moyen d'obtenir une émotion. parce que voilà on, on veut ressentir des émotions. Euh, une émotion, euh, mais qu'il y a plein d'autres façons et, et surtout, le business ne suffit pas. En, fait. ouais. en, en général, euh, le business ne suffit pas à nous épanouir, euh, quel que soit euh, euh, ce qu'on a envie de faire et de ressentir. Mm -hmm. voilà. Deuxième chose, s'entourer, je le redis, s'entourer des mm -hmm. bonnes personnes, que ce soit pro. Bon alors, en, en plus, c'est en parallèle avec mon activité, puisque donc, moi, c'est perte de poids et dépendance affective. Donc, moi, je dis régulièrement, faites le point sur les personnes qui sont dans votre vie, pas euh, au sens qui vous aimez. Il voilà. faut faire le distinguo entre les personnes qui sont dans votre cœur et les, pers les personnes qui sont dans votre agenda. Mmh. Si c'est les mêmes, tant mieux. Ouais. Mais euh, il ne faut pas s'obliger à passer du temps avec euh, Tata Odette parce que euh, Tata Odette, elle s'emmerde <rire> à la maison. Quoi. Non, en fait, Tata Odette, elle avait qu'à mieux gérer sa vie pour ne pas se retrouver toute seule. <rire> exact. voilà. Si, euh, voilà. Après, euh, bien sûr, il ne faut pas euh, renier toutes les personnes, mais euh, faut voilà, toujours moi je dis toujours, quand on passe du temps avec quelqu'un, à la fin, est-ce qu'on se sent boosté Est-ce qu'on ouais. est qu a l'impression d'avoir gagné en énergie ou est-ce qu'on se sent vidé ouais. Et si on a beaucoup de choses comme ça dans notre agenda, beaucoup de, de relations, d'interactions de, euh, avec des personnes qui ne nous apportent pas forcément de l'énergie, bah, du coup, ça ne va pas participer à notre objectif global pas forcément à notre business mais à notre objectif global donc choisir les personnes euh, privées et pro et, et souvent se remettre en question voilà pas, pas changer de, de mari et de, de meilleurs amis tous les quatre matins hein, c'est pas ça que je dis mais souvent se remettre en question est ce que les personnes qui sont avec moi là est ce que c'est les bonnes personnes pour m'emmener là où je veux aller ouais ça c'est important ça, ça, ça je, je relèverais vraiment euh, dans toute sphère de vie, soit pro ou perso, on reste le même humain derrière, mais globalement, c'est ton entourage, ton réseau, ça joue énormément. Ouais. Et je pense que tu as dit une belle chose, c'est de te dire que quand tu passes du temps avec quelqu'un, à la fin de ce moment-là, bah, pose-toi la question de savoir est-ce est qu'elle t'a nourri dans le sens est-ce que tu ressors boosté, positif, ou alors ça t'a vidé, t'es à plat. Et après, il faut se poser bonne question. Donc l'entourage joue énormément, effectivement. Mm. Et... Um... Non, mais voilà, c'est bon. Ok, non, mais écoute, je te remercie. Euh, mais écoute, merci en tout cas de nous avoir fait ce feedback, d'avoir pu répondre aux questions. J'espère que ça inspirera des entrepreneurs, avec euh, des femmes ou des hommes en tout cas. Euh, merci pour ton retour. C'était important aujourd'hui de partager ce moment-là entre ton parcours et ta philosophie et ton entreprise et puis bah, les conseils que tu nous as donnés. Donc, merci à toi Nadège pour ton temps. Et puis, bah, je mettrai tous les liens en dessous pour te retrouver en dessous de la vidéo pour ceux qui veulent voir tes réseaux ou s'abonner à ta newsletter ou voir ce que tu fais avec grand plaisir. Merci à toi et puis écoute, euh, bonne continuation. Je t'en prie, merci à toi. Merci. À bientôt. Salut.